Hello, bienvenue sur Bipolaire et alors Pourquoi apprendre à respirer avec le trouble bipolaire Qui d'entre nous n'a jamais fait l'expérience de respirer profondément pour reprendre ses esprits afin de gérer une situation Je suis Myriam Gemay, fondatrice du concept Bipolaire et alors, sophrologue du trouble bipolaire pour vous aider, coach certifié pour vous accompagner et comme vous, je suis bipolaire Apprendre à respirer avec le trouble bipolaire, c'est quelque part maîtriser ses émotions et surtout le pouvoir de gérer la situation. Vos états d'âme influent et impactent concrètement sur la situation que vous êtes en train de vivre. Par exemple, je ne veux pas arriver en retard, incroyablement, vous oubliez vos clés ou vous choisissez de vous mettre dans la file la plus longue, vous recherchez le nom d'une rue que vous connaissez par cœur, et bam Envolé du cerveau. Vous aviez 200 tâches importantes à effectuer et la notion d'importance disparaît. Absence de ressenti, vous êtes en quelque sorte déconnecté ou quelque chose comme ça. Paradoxal, n'est-ce pas, quand nous savons que l'hypersensibilité qui nous caractérise domine notre comportement en général Concrètement, que se passe-t-il lorsque quand vous désirez quelque chose trop fortement, sans préparation respiratoire Eh bien, vous le pensez ou vous le dites si fortement que votre mental se bloque à ce qu'il sait faire, en général, sans cette pression. Même la respiration en est saccadée. Si vous expérimentez la situation, vous remarquerez qu'un volume d'air reste bloqué au niveau du thorax. C'est peut-être une manifestation résiduelle entre deux crises, il n'empêche qu'elle est réelle. Si vous respirez profondément et lentement, avant de vous mettre à gérer ce que vous êtes en train de faire, eh bien vous faites le choix conscient de garder votre calme et d'oxygéner votre cerveau à l'instant de ce vécu. Et vous prenez donc la main. Le but est d'analyser la situation. Remarquez qu'elle est rarement une mise en danger d'autrui. Alors vous vous rendez compte de cette capacité de résilience présente du fait de la maladie qui forge le caractère ou pas. Mais vous pouvez vraiment prendre conscience de ce phénomène car vous le vivez au présent. J'insiste sur ce point parce que la conscience agit en mode présent. Rappelez-vous de ceci. Apprenez à vivre avec le trouble bipolaire parce qu'il fait partie de vous mais il n'est pas à vous. Apprendre à respirer est une façon douce de le contrer. Alors pensez que vous pouvez avoir le droit de ne pas vous en soucier et rédhibitoire à un équilibre de vie plus juste pour vous. C'est un peu comme conduire sans permis. Voilà les amis, likez-moi maintenant si vous avez aimé. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite